Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, content à Et c'est moments plaisir pour m'informer. Je côté où il y a, les actes, les gens qui des vidéos, nous sommes contents pour nous informer sous les nouvelles. J'ai eu de là. Et c'est le cap compter pour sa fête. Ça va passer auprès de Pimal, ça va être un Après, Jean eu C'est tout, c'est président Matéli. Tout compte, je bloqué en Haïti. Côté États-Unis, à Canada, c'est l'ordre tout bien à quel intérêt Pas madame koze, parois la guetta tombée depuis qu'on les États-Unis à Canada fin fixé au sous plusieurs autorités en Haïti côté c'est se la sanctions en vêtus en voilà des empile autorités là d'agneau je dis à la empile parole la parler causey à guetta pale la vie y'a pas mari j'ai entendu là pas qu'un jour encore équipe bandit legale un gros problème grâce Yuri Lambert Eve, Foucault, l'a pété Yogi est en fait connaître ces jours capote pour Vin Mario tant que crabe États-Unis passe l'ordre Lord faut ça arrive et faut yo que Yogi Mario sans perdre de temps nous venons l'embrasser et cause Yogi est en à parler fort dans la ria pays a prêt chauffer Matéli pralam bakode kout ke kout. Le déconnecté ensemble avec nous sur Sofia TV 83. Informations sa yo encore, c'est kou là la, sou Chanel Paola. Partagez live, eblan. Partagez le parce que ge kose. Fok zami ou lan. Moun ki ba koué yo. Moun ki ba kompan ou yo. Pour yon vintan de kose. Pour yon Et nous dit, cette fois-ci c'est assez. assez c'est assez. En pile go de blousaï papille go causer et à l'aite PM Justin Trudeau vers la France et les États-Unis bagaillon parl des et parl des et gen moment gros pression du Canada et bien sur l'autre pays mesdames et messieurs et gen causer près des oreilles nous et bien nous parl le temps de causer femme c'est mieux pour nos oreilles nous partager live là pour plus monde Capable de et comprendre. Et bien, pour qui ça que le premier ministre, mettez, et bien, en pile, neg, dos à tel en moment, par voyager, et surtout, compte des banques bloquées au Canada, et à l'aide vers, vers deux autres gros pays qui poursuivent direction. Mesdames, Messieurs, pédé nos oreilles, nous, gué causé, dans le pays, le Canada, ainsi, en Haïti. Délivrance pays, à a pas loin. One love. Cela, ou bien pour vous vendre boire dans a fait le passage de neige, ou bien boulangerie, et également pour vous faire charbon, ou bien pour vous construire. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas fait pour vous sous de faux prétextes. Et dernier coup pour tuer coup quoi? président Michel Martelly, élu président d'Haïti, République dominicaine elle pour le décorer de la médaille de, de l'Ordre d'Oualté, et qui c'est pique aux distinction que l'autorité dominicaine nous capable décerner bayou moun. Yo desserner pour la place là, ou bien pour le de boire, bayou moun a fait repassage de linge ou bien boulangerie, et également pour le charbon ou bien pour le construire. Donc ça veut dire que... Et, il et, n'y et, a pas fait pour sous de faux prétextes et dernier coup pour tuer président Michel Martelly élu président d'Haïti République dominicaine elle pour décorer el de la médaille de l'ordre de et qui c'est pique distinction que autorité dominicaine capable de décerner baï moun décerner pour la première fois baï chef d'État haïtien ça, Michel Matéli, en contrepartie, là M. Phil recevoir distinction, a hein? déclaré que pas de port qui fête a fait dans fort liberté, Et que si vous un port pour ta fête, la fête dans le Manseignan, mais bon côté Dominicain, et que pour ça, il y a un port binational. Ça, les haïtiens doivent comprendre, en réalité, ça. C'est que infrastructure de type port, aéroport, route, parc industriel, infrastructure irrigation. Université, l'hôpital, c'est des biens publics essentiels qui pour structurer pays pour bailler mon bien-être, pour bailler mon opportunité, pour mon la santé, et qui pour permettre que pays modernisé, pour pays à développer. Il se trouve que leur chef d'État, leur président, déclarait que infrastructure alors que l'argent, ils ont le déjà, ils ont mettait la disposition. Ils ont quitter l'argent perdu. Et il dit que si le président Matéli dit si que ça port si est possible, c'est le bon côté de la République Dominicaine. Et bien, c'est ce si qu'il a na cherché dans les médias. on y a un reportage qui fait sous les M. et Michel Matéli. Recevoir les médailles Walter, déclaration, ça a fait le tuer projet port de Fort Liberté. Et il faut comprendre que la République Dominicaine a deux grands ports internationaux qui sont déjà en fonctionnement. Il y a un port qui est à Puelto Plata, au nord de la République Dominicaine et le port de carousédo qui au sud de la République Dominicaine, proche de Santo Domingo, qui livrait au commerce international. Et c'est ça qui va pas expliquer que Jean d'y et à Valéryo, pour qui ça fait, volume de matière première premières qui a rentré pour venir servir par industriel Caracol ou volume de containers qui a sorti avec produits finis dans industriel Caracol, pour qui ça fait, ce n'est pas nos pots haïtien qui a passé pourquoi ça fait ces deux, trois tigres qui sont passés dans le port C'est parce que c'est le port dominicain que commence ça a Et là, un port dans le pays, ce n'est pas matière à la seulement le poté. Automatiquement, quand on a un port dans le pays, il facilite le trafic, il facilite la circulation de biens et de services, il va y avoir un de travail. Parce que tout le monde dit c'est le camion dominicain qui est au pays Haïti. Et c'est le camion dominicain qui rentre en Haïti et chercher. C'est non seulement travail pour Dominicains, c'est investissement pour Dominicains, c'est modernité pour Dominicains, c'est devise pour Dominicains. Ça veut dire que nous avons une mauvaise tradition en Haïti pour que c'est pour payer l'étranger pour notre travail, pour nous voyer bien être la caille, et puis pour nous quitter la nous avons une saleté misère. Donc ça veut dire que c'est comme si son pays, côté que dirigeant, il n'y pas de belles bagailles. Il n'y a pas gros bagailles. Il n'y a pas de qui bien fait. Qui avantage qui s'est gagné si la région nord-ouest, région nord d'Haïti, et spécialement autour de la baie de Fort-Liberté, pour t'a une infrastructure portuaire de envergure, projet que nous t'avons réfléchi sur lui, et notamment que les Américains ont émis 100 millions de dollars américains pour aider nous à faire projet ça. Baie de Fort-Liberté, pas de problème, quel que soit côté tu table là-dedans, pour faire pour ça, pour fait. parce que son baie est en dumbête. Et c'est une baie qui est mieux protégée sous toute partie nord e, pays. Et de l'eau là-dedans extrêmement profond. Donc il n'y a aucun problème pour que n'importe navire de dimension post-Panamax, capable, avec l'infrastructure portuaire, dans la baie de Fort Liberté, pas aucune taille de navire qui n'est pas capable de camper là, qui n'est pas capable d'arrêter là, pour déposer marchandises et changer marchandises. Le rap du coup, le café. un petit temps pour nous écouter. Prenons un petit temps pour nous La L'envoi. Nous, les gens parlé entre nous, ils dit que nous avons fait une bataille avec nous pendant 5 ans. Pour nous. Matelite Kampel Goumet avec nous. Pendant 5 ans. Oui. La Goumet avec Aïtien yo, pour yon. Yon va prendre Jovenel Moïse pour yon contrôle le pays. M'vraie que nous que ça va passer là. Côté qui y a le dernier président Jovenel Moïse pour venir remettre le pays. M'vraie que nous que ça va passer là. Nous là pour nous comprenons. M'vraie nou pour nous juste venir tendre et puis après ça nous vient de nous. Parce que nous-mêmes de pas, nous avons travaillé pour nous montrer nous. Bataille pays que nous là dans l'an là, c'est pas une bataille comme si nous juste rêtais. Et puis ça nous est passer dans Canada là, c'est pas pour nous venir pour nous ça sensibiliser nous. Moi je veux que nous dans de bataille ça, pour nous faire une bataille sans lendemain avec Negzayo. Negzayo qui peut tomber en coup directement au Canada et nous dit faut que nous finissions avec you. Nous pas besoin aucune sensibilisation là. Pour nég sa yo, ne pas de aucun monde vienne parler là pour nég sa yo. Je dis hein, on veut changer mon pays, que nous mettez garçons sous nous, nous mettez femmes sous nous pour nous faire bataille là. Mais bataille là n'a pas fait, contre tout la co toute sa yo. Bataille là nous capait dans du pour nous faire nég sa yo, pas jamais capable passer ces bons côtés nous et nous demander ou même aide pas nous demander nous pour nous expliquer nous. Si C'est pas nous faire photo avec madigra. Si ce n'est pas accepté Madi côté nous, j'ai besoin juste que nous croyons dans la, ye, e la prale, e bataille de la changement pays. Et c'est la dent que nous y est, et c'est la dent que nous prouvent et c'est ce qui nous fait. Je dis à y a un qui commence la bataille pour l'autre Haïti est capable de régner. C'est la dent que nous y est. Nous demandons même conscience, nous demandons même la sévérité, nous demandons accepter tout ce que nous fait. Parce que si nous voulons Haïti demain, il faut que nous acceptions que les gens passent misère. Il faut que nous acceptions que nous gens qui souffrir tout. C'est comme ça que nous sommes capables de gagner un pays demain. Et c'est là que nous sommes avec Vargabo Sayo, C'est là que nous voulons mener pour l'autre Haïti, que les rêves que nous réveillons, pour nous joindre, pour que soit l'autre monde qui a venu. Pour quelle que soit l'autre madrigla qu'a venu, pourrait pas venir faire ça encore parce que des mounes maintenant qu'a parlé pour Pédaiti, des mounes maintenant qu'a parlé pour Pédaiti. Net ça y a, nous on nous cache les yeux nous, on barre les yeux nous, on fait nous perd politique pays pour puis on commence à mener pays à côté colonialier. Je dis là, n'a fini avec eux, nous garantis nous, mais nous pas dire ou même. Pour venir sensibiliser, pour avoir dit non, vous n'avez pas supposé faire ça. Même si vous avez fait un neg, vous n'avez pas misère. un neg, vous n'avez pas fait un cochon qui a mangé, vous n'avez pas accepté. Je veux dire, nous disons que la bataille qui ont fait contre les negs sont une bataille pour nous retirer toutes les negs dans la classe politique pays pour nous faire l'autre Haïti. Je veux dire, c'est une bataille ça, c'est la un autre pays. Nous n'avons pas besoin d'aucun monde de sensibiliser aucun monde. Depuis que les negs sont là, c'est parce que les negs sont coupables. Et nous comprenons, il y a 800 Des il y a 800 mounes la filles et garçons, en deux pays d'Haïti qui sont sanctionner. Je nous, peut nous dit bravo, avec Mélanie Jolie, et bravo, avec le premier ministre du Canada, parce que, convocation, nous, yo, ça, nous, était toujours à demander l'offre, yo, c'est, yo, qui vu, là, je veux dire. Pas quitter, nous. Parce que, m'a dit, grâce à, yo, yo, était là, pour, nous bien déterminé. exclure tout haïtien, en Haïti, courir tous tout haïtien, en Haïti, qu'on a battre bataille, qu'on pour nous reprendre pays, nous. Pour nous rejoindre le pays, nous. La la bataille là pas quitter personne sensibiliser et c'est peut-être ça qui n'a venu avec des données pour capable ouais est-ce que moun sa méritait pardon est-ce que moun sa ce qui ça à faire avec nous est-ce que moun c'est moun vrai est-ce que moun c'est haïtien est vrai est-ce que moun respecte nous vrai est-ce que moun c'est pour nous yo vrai ne pas venir pour nous parler mais nous porter des nous porter données pour nous pour nous capable comprendre l'n'a passer sur n'a craser crasé pour nous pour nous même tout si on êtes un petit pour nous finir avec, je dis à Nelson, vous n'avez pas de classe, vous a pas de droit, pas y a. là, la figure nous, je vous dis, son bataille pays n'a fait, nous voulons l'autre Haïti qui nous crape la dalle. Il y a des nègres là, sont pas supposés. Si et c'est peut-être ça qui est moins aimé, ça qui est juste un trilomanté. Bientôt, nous, Bien nous allons entendre, mesdames et en messieurs, conscience, en entendant, en nous acceptant la vérité maintenant, en nous arrêter dans la médiocrité, en nous arrêter dans l'amour pour le monde. Je veux dire, c'est le moment pas nous. Le moment pas l'autre Haïti. Hein, pour nous déshabiller tout nèg qui t'a fait mal dans le pays. Hein, et nous-mêmes. Pour nous jouer un accès. Pour nèg ou pour la prison. Normalement, ça peut mourir, pour mourir. Alors, on continue, mesdames, messieurs. Nous disons, Netza ou, moment, moment final. Et peut-être que ça ne va pas venir. Pour nous venir. Mais il faut attendre de pouvoir pour pour conscience. nous, justement, de ça seulement. Accepter conscience non seulement. Pour que Netza ou pas mériter encore, même ta vie encore accepte parce que je sais ça o ca mourir en haïti je en sais pas ça o en haïti nèg go bibier bien déterminé pour te retirer tout haïtien en de pays pour tuer tout haïtien en de pays il a parlé avec la république dominicaine maté là la dans le tout maté là la dans le tout c'est peut-être ça que vous avez fait nous passer misère il a parlé avec la république dominicaine pendant il a tué noir en haïti il a tué tout en république en dominicaine pour capable retirer le plus de noir possible année là le, le plus de noir possible Contre que a République Dominicaine a voué manger en banou manger empoisonner poison les là nous mourir nou a c'est normal. Y ont mettés arrière là, pour y bi bien déterminé. Et bataille qu'a fait là là, nous pas le pas bientôt. N'a pas qu'on connaissons pour qui ça bataille la fête. Et nous-mêmes nous parlons que en de bataille ça. vous même nous parlons que pour un nègre qui parle pas passer, misère Pour un nègre qui méritait, pour y ont la vidéo, mais qu'on quitte ça Je dis à faut nous excluons yo l'international là, international là supposé ouais ça qui t'a passé pour sanctionner et après ça ou même ou même pour capable de délivrer ce sport. Je dis à nous dire Haïti qui est maître. Maître Haïti, c'est vous-même qui t'a passé misère. C'est nous même qui exclu, excluent. nous, quittons, fait nous que nous ne pouvons pas retourner là nous parce que vous mettez une sécurité adéquate pour vous voler toute richesse, tout bien. nous. Je dis à vous qu'on camper dans la bataille. C'est le moment pas là. moment pas, le moment pas nous tout. C'est ça nous demandons. demandé. Maintenant, le moment nous arrivé. On nous prend ensemble. Fermez les yeux sur tout ça pour pas le passé. Ne qui pas pour tomber, ne qui est pour malade, Nous ne pouvons pas nous je, dire, je vous dis à Fok Haïti, yon cémité tout pour nexa yon. Guys, one love. Nous avons une bataille, c'est le cap de Oui, madame Sahou, vous avez ajouté? Euh, oui, euh, pour les gens qui ont regardé la vidéo, euh, moi-même, les maps de temps li, nous li, ça fait mal. Parce que les gens qui ont regardé, c'est un port qui a en fait dans Fort Liberté. Et pour ça, l'État pral bon pour population haïtienne, côté que l'État pral créer emploi, côté que l'État pral faire route, côté que l'État pral aider pour infrastructure pays. Manteli, comme vous t'a dit tout à l'heure, n'a voix que nous tendez, nous retendez, nous encore, et voix ça n'a toujours retendu parce que, getti clé là donne. N'a voix je te dit, Manteli, ou pas trouvé Manteli t'es avec nous, et bien, là où tu dis que tu avec eux, tu es contre le peuple haïtien. Parce que tu as payé 100 millions de dollars pour que Pauan soit café. L'agence a eu mangé. Et tandis que l'agence a été faite pour, pour, an, te fait pour te créer des emploi en deux pays. Et là où tu as regardé, tu que an, l'a l fait pour bénéficier République, République dominicaine. dominicaine. Et tandis que République dominicaine, elle même la caille pa eux, elle gen deux gros ports. Yon gè deux gros por la kayo Mais c'est toujours nous-mêmes nous a krasé C'est toujours nous-mêmes y'a vle économie pays en monté. C'est toujours nous-mêmes y'a pavlé pays en développé parce que compte comment pays en pays avant. Imaginez nous. Martelly recevoir médaille de l'ordre de droite Et médaille de l'ordre de droite ça, son médaille honorifique. Qui veut dire y'a honoré Martelly parce que Martelly a krasé nous. Y'a honoré Martelly, Martelly pas en faveur de pays ya. Yo honoré Martelli parce que Martelli fait ça que yo même yo et non ça que peuple supposé joindre. Yo honoré Matéli parce que Matéli signé accord avec yo pour au profit de la République Dominicaine. Yo honoré de ce qu'il fait que les capable de traverser l'autre bois. Chaque mois, faut que vous paye 20 à 25 dollars US pour entrer la caisse gouvernement République Dominicaine. Yo honoré pour yo bien déterminer contre les haïtiens. Le côté yo honoré pour yo avoir le droit pour le capable de mettre htk, yo avoir le droit pour yo yo le droit pour Grave la population haïtienne eh bien, En faveur la république dominicaine Vous honorez pour ça Martelly était toujours contre nous Dès le début, c'est peut-être que ça vous mettez le même Au profit contre le peuple haïtien Je veux dire, nous voulons comprendre Et pour quelle ouais, la réalité ya. Et là, qui sait que nous même nous dit Bataille contre Martelly Je veux dire, quel peuple capable de rentrer dans le pays étranger Dans le Canada, quelqu'un que soit côté que nous jeune Martelly, il pas besoin de nous Je veux dire, ce sont bataille pays batailles pays C'est sont les batailles pays que nous faisons. Jean-Jacques Dessalines dit de Quel que soit le monde vient une bataille pour faire nous retourner en bas blanc. Qui ça vous supposez faire? Yot? Lapide, yo. tuez-vous, yo, pognons, yo, tout ça nous voulons. Yo. Lapide, vous yo, tuez parce que nous ne pouvons pas retourner en bas blanc. Mais qui ça m'a fait? Et pas oublier, président Jovenel Moïse, pas oublier. Les comment comment la la fête. pas oublier ces camions dominicains qui sont entrés, ces camions dominicains qui sont sortis, nous-mêmes nous ne pouvons pas rien. Le président de Jovenel Moïse te mette, nous s'y rappelons, nous te mettez grosse taxe sur Dominique. Nous songez comment yoter l'an moué, comment yoter crié, comment yoter ont été pé papa yo qui c'est américain. Pour venir dire, dire mais qui ça a fait nous? Mais je ne jodi, hein, peu pas ici. Nous prenons le fin de temps de vidéo pour comprendre. Et c'est là que Maté dit, Maté dit, te le Maté en face de Jovenel Moïse pour te cesser. Ça qu'elle t'a fait en de payant. Parce que lui, il pas de pour ça. Il pas pour le tevin campé contre la République Dominicaine. Li n'a pas de pour le tevin campé contre les Syriens aussi rien, Libanais. Il Li pas de métal pour le tevin campé contre les États-Unis. Li n'a pas de pour le tevin campé contre Madame Laline. Li pat metel pou sa. Li metel pou il n'a pas de pour ça. Il te mettait juste pour le retenter. Il y a peut ça passé trois ans et demi qu'il a fait le tournant marionnette en de payant. Tout ça qu'il fait en de payant. moins que a an et demi, oui, mesdames, messieurs. Parce que c'est après trois ans et demi, le président Jovenel Moïse frappe pied à la tête, il raccroche dans figure Michel Martelly, il dit non, peuple n'a pas qu'à passer le comme ça. Nous n'avons pas qu'à faire le peuple passer le comme ça. Nous n'avons pas qu'à faire le pays passer comme ça. Moi, il crampait en face de il raccroche dans le film Michel Martelly. René, son, a... avec tout Michel Martelly, pas tout de suite le demain, a... de il vient en mettre des présidents de la vient menacer menacer de mort, s'il paraît être tranquille. Le président bloqué le sous, Uh, Whatsapp, les bloqués sur le téléphone Les bloqués sur Twitter Les bloqués sur toute région Ils descendent avec Ron son même Ils descendent pour menacer le Président L'Akadi et mais qui sa Michel Matéli fait avec lui Parce que le Président campé pour faire un changement Pour le pays d'Haïti. Alors la police sous place <ciffle> okay, commissariat qui sous tourne pour sonder. Et c'est quoi Alors la police sous place, depuis qu'on s'enlève, oui. sous oui. commissariat. Que la police départementale euh, qui fait déplacement déplacements là.